Bonjour, aujourd'hui on va travailler les quadriceps, troisième exercice. Dans cet exercice là, je suis le dos bien calé contre un mur, je peux faire ça n'importe où chez moi, j'ai bien un mur à un moment. Donc ici, je suis dans la position comme s'il y avait une chaise, hein. je suis chez des amis, à y a pas de chaise, tiens c'est pas grave, je vais me mettre, euh, vous inquiétez pas, moi je vais pouvoir m'asseoir. Donc ici, je suis bien en angle droit, attention, sur. Pour ne pas se faire mal dans les quadriceps Au ligaments du genou J'ai bien mon pied avancé qui soit légèrement avant Pour pouvoir faire un peu un angle droit D'accord Je tiens dans cette position 10 secondes 1 2 3 Jusqu'à 10 Puis je remonte tout de suite pour travailler mollet Je me tourne Et là, pointe de pied, je me rapproche du mur marine Et pointe de pied Allez, bon. Et 1 2 3 Et là, je travaille les mollets. Grâce à ça, j'ai travaillé l'articulation du genou parce que j'ai travaillé mes quadriceps et mes mollets décalés. D'accord Donc à chaque fois, et j'en fais jusqu'à jusqu'avant. Donc je repars tout de suite dans ma deuxième série quadriceps. J'avance bien mes pieds, mes jambes sont bien écartées. Je mets des chaussures ou je me mets pieds nus parce que je peux glisser un petit peu. Si je sens que j'ai du mal à tenir et que j'ai envie de reculer mes pieds, Plutôt, je remonte mes fesses pour ne surtout pas avancer bien mes, euh, mes genoux vers l'avant, d'accord Et pareil, je recommence la série jusqu'à 10 en quadriceps, puis je me tourne et je termine par les 20 mollets, d'accord Et ça, cette grande série de quadriceps mollets, j'en fais 4. Merci.